Et au film Makita Niembo face à la presse ce 18 janvier 2023. Le président du Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique qui a entamé son propos en présentant ses vœux les meilleurs au Gabonais a comme beaucoup de ses pairs, passé au peine fin la situation du pays. Un table sombre dont la liste des problèmes énumérés n'est pas exhaustive. Le petit déjeuner quasiment impossible. Après l'augmentation drastique du prix du pain dont le poids dépend désormais du boulanger la durée des communications téléphoniques désormais réduite d'un tiers, le prix du parcours en taxi dans le cadre du transport urbain et interurbain désormais à la tête du chauffeur, des taxes multiples et excessives à l'origine de l'augmentation des factures d'eau et d'électricité. Le non paiement ou le paiement partiel de la pension aurait traité depuis 2015. Pour freiner la précarité à laquelle les Gabonais font face au quotidien, au regard de certains abus, le président du Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique, Rapide, fait des propositions. Pour arrêter ces abus, le Rapide pense que l'État aurait tout simplement procédé soit à une réduction des charges fiscales, soit à une suppression provisoire ou une sup suppression pure et simple de la taxe <rire> sur tous les produits de, et denrées alimentaires et bloquer les prix, sachant que le pays ne produit rien d'autosuffisant pour la consommation locale. Occasion également pour le leader de cette formation politique de donner la position du rapide au sujet de la concertation politique tant souhaitée par de nombreux acteurs politiques et de la société civile. Le rapide reste favorable à une concertation pour une transition et une alternance pacifique au sommet de l'État en République gabonaise. Rappelons que le rapide parti de l'opposition est également membre de plusieurs regroupements politiques tels que la PG41 et la CDO.